Okay, du coup Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui ce que je fais dans mon stage. J'étudie l'influence du paysage et de l'évolution des pratiques agricoles sur les potentiels de services écosystémiques, de pollinisation et de biocontrol dans des parcelles en grande culture dans les coteaux. Et du coup, ce retour du jeudi tombe bien parce que c'est aussi un entraînement pour mon rapport de stage qui aura lieu le 11 juin. Donc n'hésitez pas si vous avez des critiques. Alors, euh, depuis l'après-guerre, euh, l'agriculture a dû répondre euh, au défi euh, d'alimenter une population en croissance euh, continue et euh, pour, re pour relever ce défi, le, le, système, le mode de production con conventionnel s'est imposé et du coup il, est caractérisé par, euh, une, il a été caractérisé par une augmentation dans l'utilisation d'intrants chimiques, notamment euh, les pesticides et la fertilisation pour réussir à aboutir à une augmentation des rendements. Et si ce mode de production conventionnel a, dans un premier temps, réussi à faire ça, depuis les années 90, les rendements sont en train de stagner, et de plus, on réalise que ce mode de production a des inconvénients, notamment sur la biodiversité, puisque plus depuis plus d'une cinquantaine d'années, on assiste à une érosion de la biodiversité, et donc à un changement également dans le fonctionnement des, des écosystèmes. Et pour ce qui concerne les agroécosystèmes, deux facteurs principaux euh, euh, causent ce déclin dans la biodiversité. C'est d'une part la simplification des paysages et d'une autre part le recours à ces pratiques agricoles intensives dont je vous parlais, donc augmentation de l'utilisation des intrants. Et c'est ce que résume ce petit schéma où on voit que finalement dans les, les, les milieux simplifiés, les, euh, les niveaux de biodiversité sont moins élevés que dans les milieux complexes et de même euh, les les milieux intensifs ont tendance à avoir des niveaux de biodiversité moins élevés que dans, les, modes de, que dans les, les, les exploitations en mode de production plus extensif. Et du coup, il a été démontré que cette érosion dans la biodiversité a également donc des influences négatives sur les services écosystémiques, comme par exemple le service écosystémique de pollinisation, puisque son, son efficacité dépend de la richesse et de l'abondance des pollinisateurs. Et donc, c'est dans ce contexte-là... Qu'a été mis en place le plan éco dont l'objectif est de réduire de 50% les intrants, les intrants chimiques d'ici 2020. Et pour réussir à relever ce défi-là, les agriculteurs sont en demande de pratiques alternatives afin de pouvoir finalement concilier entre, des rendements, entre maintenir les rendements, mais euh, finalement réussir à, à avoir des, des pratiques agricoles plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Et parmi ces leviers, on a. Euh, un levier qui concerne la gestion du paysage, qui se décline en deux parties. La première partie, c'est la gestion des habitats semi-naturels, donc des éléments fixes du paysage, puisqu'il a été largement démontré que le paysage, par des phénomènes de supplémentation et de complémentation des ressources, apportait différentes ressources justement aux auxiliaires qui sont présents dans les agroécosystèmes, ils peuvent entre autres augmenter les ressources alimentaires, les, donc les diversifier et les fournir de manière continue tout au long de l'année. Ils peuvent également servir de sites pour l'hivernage en, en hiver, de, de sites de refuge en période de perturbation, notamment lorsqu'il y a des pratiques sur les parcelles, et c'est également des sites de nidification. Et donc il a été démontré que des paysages complexes avaient des effets positifs non seulement sur la biodiversité, donc sur la richesse et l'abondance de différents auxiliaires des cultures, mais que ça se traduisait en, augmentation, en amélioration dans les services écosystémiques fournis, comme ici avec l'exemple du, du, du de taux de parasitisme qui augmente avec la proportion d'habitat semi naturel. D'une autre part, la deuxième, la, la deuxième part du, du, du paysage qui pourrait être réfléchie, c'est tout ce qui est habitat cultivé, puisqu'il a été démontré que... le que, les, que la matrice euh, donc, euh, des, cultivée dans, dans le paysage euh, pouvait améliorer donc, le, la biodiversité lorsqu'il y avait une augmentation dans, la dans sa configuration, enfin lorsque l'hétérogénéité de la configuration et de la composition de cette matrice était améliorée et ça, ça se faisait grâce à des processus de, de dilution ou de concentration de la ressource parce que les auxiliaires, lorsqu'ils sont présents dans un patch euh, dans le paysage, ils peuvent, une fois que ce patch a des ressources amoindries, ils peuvent ensuite se déplacer vers les patchs voisins. Ou au contraire, lorsqu'il y a à proximité un patch où il y a de la, de la ressource, ils peuvent, par concentration, rejoindre ce patch. Et donc ces phénomènes de dilution et de concentration de la ressource peuvent se produire à l'échelle d'une même année ou au contraire d'une année à une autre. Euh, D'une autre part, euh, les, les leviers à, à mobiliser sont également au niveau des pratiques agricoles, puisque bien sûr il a été démontré que les pratiques agricoles caractérisant le, le, le mode conventionnel avaient euh, globalement une influence négative sur la biodiversité, tandis que les systèmes plus extensifs, avec notamment l'agriculture biologique, avaient tendance à avoir une biodiversité plus élevée. Et au-delà de ça, il a également été démontré qu'au sein même des parcelles agricoles, les auxiliaires pouvaient trouver différentes ressources, par exemple, les cirfs peuvent aller hiberner dans les, sur les résidus de culture dans les parcelles et ensuite euh, avoir un, rendre un service de biocontrôle plus efficace. Il a également été démontré que les adventices au sein des parcelles agricoles pouvaient représenter des ressources supplémentaires pour les pollinisateurs. Donc, euh, ces deux leviers-là leviers sont à réfléchir et à, et à mobiliser, mais euh, leur mobilisation. Euh, est à faire de manière à concilier de nombreux services écosystémiques, dont les principaux que j'étudie au cours de mon stage, à savoir la pollinisation et le biocontrôle. Et du coup, parce qu'il a, enfin, a été démontré qu'entre les services écosystémiques, il pouvait y avoir différentes, différents liens. Ça peut être soit des liens positifs, donc des synergies, qui font que l'augmentation d'un service, des deux services en même temps aboutissent à une augmentation des rendements, il peut y avoir des, des antagonismes, donc des interactions négatives qui font que l'augmentation de euh, des deux font qu'au final euh, il y a un effet négatif, ou au contraire ces services-là peuvent être additifs, c'est-à-dire que finalement ils sont indépendants. Et d'une autre part, euh, il y a aussi euh, en ce moment une lacune qui est souvent mise en avant, c'est qu'il y a un manque d'études sur le long terme, sur cette, euh, sur cette influence des paysages et de, des pratiques agricoles sur les services écosystémiques, et donc c'est à ces deux points principaux qu'essaye de répondre mon stage euh, qui, qui donc d'étudier l'influence des pratiques agricoles dans leur contexte paysager en combinant euh, cette étude sur euh, les services potentiels de contrôle biologique et de pollinisation et de le faire euh, sur le long terme et donc euh, de pou pour pouvoir appréhender l'effet de la dynamique spatio-temporelle euh, des paysages qui varient euh, donc, au cours du temps. Et les hypothèses de, de départ euh, qui sont attestées c'est que l'hétérogénéité spatiale de la de la mosaïque des cultures va avoir une influence qui peut être positive ou négative sur le biocontrôle ou la pollinisation par euh, donc les processus de dilution ou de concentration dont je parlais que cette euh, que l'hétérogénéité aussi temporelle donc d'une année à une autre de la mosaïque peut également influencer euh, les services euh, donc de l'année suivante et que donc les pratiques agricoles euh, intensives de l'année en cours peuvent avoir des une influence négative, mais également celle de l'année précédente sur les services de l'année d'après, que l'influence du paysage n'est pas la même selon les périodes de l'année, donc que le paysage peut être influencé positivement ou négativement à la biodiversité par différents processus sous-jacents. Et l'hypothèse originale attestée au cours de mon stage grâce aux données sur quatre ans, c'est de réussir à de, essayer de comprendre si l'historique des parcelles, des pratiques agricoles, a également un effet euh, donc, euh, cumulé sur les services observés euh, à, à l'année N. Et donc pour euh, répondre à ces questions-là, euh, j'utilise donc les données CBOPAC qui sont recueillies depuis 4 ans euh, dans les vallées coteaux de Gascogne. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, on suit 17 parcelles qui, sont, qui ont été choisies selon un gradient paysager, donc pour avoir le plus de diversité dans le paysage possible. Et il a été également remarqué qu'elles qu avaient un gradient dans les pratiques. Il y a par exemple 5 agriculteurs bio. Et voilà. Pour ce qui est du, de la mesure de, des variables de réponse, c est, c est le, on utilise également le protocole du, donc du projet qui consiste à mesurer sur 10 points des parcelles 4 potentiels de contrôle biologique qu'on mesure grâce à l'utilisation de 4 cartes sentinelles où on met différentes proies, donc des œufs de, de l'épidoptère, des graines et des pucerons. Et donc ces cartes, on les place soit au sol, soit sur les, la canopée pour estimer donc autant le service des, du biocontrôle au sol que celui aérien. Et on réalise deux sessions dans les cultures d'hiver et dans les cultures d'été. Et donc parallèlement à ça, on réalise également le protocole pollinisation pour modifier le... enfin estimer le service potentiel de pollinisation. Et on réalise ça grâce à des plantes, grâce à des phytomètres, on utilise des fraisiers et on en met 6 par parcelle. 4 sont à l'air libre pour estimer le potentiel de pollinisation entomophile et on a deux témoins qui permettent d'estimer la part de pollinisation qui n'est pas entomophile, donc soit anémophile, soit euh, euh, autogame. Pour ce qui est des variables explicatives, euh, j'utilise des variables paysagères qui sont euh, mesurées par SIG, par euh, relevé direct d'occupation du sol. Et d'une autre part, les variables agronomiques sont obtenues grâce à des enquêtes standardisées. standardisées où les, les, donc les informations qu'on a, c'est notamment les IFT, la profondeur du travail du sol, etc. Et on a également intégré une variable météorologique qui est le cumul de la pluviométrie 10 jours avant chaque session. Euh, donc pour les analyses statistiques, dans un premier temps, j'ai réalisé des, des dynamiques temporelles des variables réponses, donc des deux services potentiels, et également des variables agronomiques et paysagères pour voir leur fluctuation sur les quatre ans. J'ai également réalisé des matrices de corrélation entre variables explicatives pour retirer les variables qui apportaient le plus de l'information similaire. Et j'en ai fait de même avec les variables réponses pour justement voir de quelle manière ils étaient liés, si c'était plutôt positif ou négatif. Et ensuite j'ai réalisé des modèles, donc des régressions ou des modèles généralisés, mixtes, et j'ai suivi ce schéma conceptuel pour les, pour les, les analyses STAT. Donc, j'ai fait une première catégorie de modèles où j'utilisais des services mesurés l'année N et que j'essayais d'expliquer avec des, donc les, les pratiques agricoles et paysagères mesurées également l'année N. Donc, là, c'est pour voir l'effet de ces facteurs-là à court terme. J'ai fait les mêmes modèles, mais en utilisant les pratiques euh, l'année N-1 et euh, les euh, variables caractérisant la dynamique euh, paysagère euh, l'année N-1 également, donc pour avoir les effets à moyen terme. Et donc, euh, à partir de ces modèles-là, j'ai gardé euh, les variables significatives que j'ai euh, testées euh, dans un troisième type de modèle, pour voir euh, finalement, la, en mettant en miroir euh, les variables de l'année N-1 et les variables de l'année en cours, pour voir euh, laquelle, lesquelles avaient le plus d'influence. Et enfin la quatrième catégorie de modèles, c'était d'estimer de, l'influence euh, du cumul des pratiques euh, des, pardon, des du cumul des, des variables caractérisant les pratiques agricoles sur un service mesuré en 2017. Et en plus de, du cumul, j'ai utilisé euh, des Shannon euh, de la rotation des cultures sur 4 ans et des Shannon euh, de la diversité euh, des cultures dans le paysage toujours, toujours sur 4 ans. Et à chaque fois, j'avais en, en variable aléatoire la culture, l'année et la parcelle. Donc, euh, pour ce qui est des résultats, la première chose qui a été observée, c'est que les services potentiels sont très dynamiques dans le temps. Ici, on voit euh, le service potentiel de prédation des pucerons, donc du bas et du haut. Et là, c'est les œufs et donc les graines. Et voilà, grosse variabilité d'année en année. On voit, euh, par exemple, quand, ça, euh, quand, quand les, les services chutent, on a un effet euh, culture, parce que ici, toutes les cultures étaient en, en, en grande culture, c'était du blé de l'orge. Et ensuite, en 2015, euh, il y a eu pas mal de cultures qui se sont, qui sont passées en prairie. Donc ça explique euh, soit ça explique euh, l'augmentation des, des taux. Et voilà. Ensuite, euh, parallèlement à ça, euh, quand on observe euh, la, dynamique, euh, de, la dynamique temporelle des... Des métriques paysagères, elle, elle est évidemment stable dans le temps, puisque c'est des proportions d'habitat semi naturels qui ne, qui ne changent pas, à moins qu'il y ait des, des arrachages, etc. Et la variation de l'influence des pratiques de n'est pas non plus très, enfin elle est cyclique, mais elle n'est pas aussi variable que celle des services écosystémiques. Par contre, euh, la, une, une part importante de variabilité est retrouvée ici, au niveau de la mosaïque des cultures et donc de euh, la proportion de la culture haute euh, dans le paysage qui varie d'une année à une autre selon les rotations mises en place par les agriculteurs. Donc ici c'est la proportion des cultures dans le paysage l'année N, et euh, là c'est la proportion des cultures dans le paysage à l'année N-1. La Ensuite pour ce qui est des corrélations euh, entre euh, potentiel de biocontrôle et de pollinisation, euh, J'ai réalisé trois euh, matrices de corrélation en utilisant euh, des sous-jeux de données. Donc il y avait le premier sous jeu de données où j'utilisais uniquement euh, les sessions 1 des cultures d'hiver, ensuite euh, les sessions 2 des cultures d'hiver avec culture d'été parce que c'est des sessions de mesure qui sont réalisées euh, euh, à une semaine d'intervalle. Donc les communautés euh, qui sont responsables des services sont potentiellement les mêmes. Et après j'en ai fait également pour euh, les sessions 2 en culture d'été. Et ce qu'on remarque globalement, c'est que les services potentiels de biocontrôle sont, sont corrélés positivement, donc on peut imaginer qu'il y, y a effectivement une, une synergie entre, entre les, les prédateurs, et on peut imaginer donc que les communautés réalisant le service de, de biocontrôle pourraient être influencées de la même manière par les différents facteurs. Par contre, ici on a une, une corrélation négative qui certes n'est pas significative entre la pollinisation et la prédation des puces de <tousse> Et on peut donc imaginer qu'il pourrait y avoir un antagonisme entre ces deux services. Et cette hypothèse-là est à, est à vérifier lorsqu'on aura un jeu de données plus conséquent. Après, pour ce, qui, euh, pour ce qui est des sessions suivantes, on retrouve encore une fois ces synergies entre, entre services de biocontrôle. Donc, de manière générale, les différents services de biocontrôle sont... Euh, sont euh, corrélés positivement, et ce qui veut dire qu'ils sont, euh, qu sont influencés de la même manière par euh, les caractéristiques paysagères et les pratiques agricoles, donc euh, ça faciliterait euh, la prise de décision dans la gestion du paysage et des pratiques agricoles. Ensuite pour ce qui est des modèles, euh, donc, euh, voilà les résultats euh, de la première catégorie de modèles qui était l'utilisation de services écosystémiques potentiels à l'année la, N, que je tente d'expliquer avec des variables mesurées la même année. Et donc, encore une fois, j'ai réalisé ça avec mes sous-jeux de données, où il y avait la session 1 des cultures d'hiver, ensuite une combinaison entre session 2 de cultures d'hiver et session 1 de culture d'été, et la session 2 de la culture d'été qui, est, qui se, passe, oui, celle -là, elle se passe en fin avril, celle-là c'est fin mai et celle-là c'est fin juillet. Et les résultats qui ressortent de ces modèles-là, c'est que donc, on voit qu'en en, en fin avril, on a autant des, des influences positives que négatives du paysage. Donc on peut avoir une influence positive de la proportion d'habitats semi-naturels, mais en majorité, les, les variables paysagères avaient des influences négatives. Et ces influences négatives s'expliquent par le fait que à cette période-là, en fin avril, le service de biocontrôle est réalisé euh, par les, les auxiliaires déjà en place, déjà présents dans les parcelles, et donc euh, le, finalement le paysage n'apporte pas euh, d'auxiliaires supplémentaires. Et euh, voilà, donc euh, c'est le cas pour les les, les pucerons euh, posés euh, sur le sol et pour euh, les adventices. Et les adventices sont également, euh, pardon les les, euh, le service de biocontrôle des adventices et on voit que globalement les, les pratiques agricoles ont un, une influence négative même si on retrouve quelques influences positives notamment de la fertilisation, de la fréquence du sol, des sols nus etc. Après au niveau de la session 2 culture d'hiver et de la session 1 culture d'été, l'influence du paysage devient positive et ça s'explique par le fait que cette fois-ci, le biocontrôle est réalisé par euh, les auxiliaires qui étaient présents donc, dans le paysage et qui arrivent euh, par des phénomènes de spillover vers les parcelles et qui donc biorégulent euh, les, les ravageurs dans les parcelles. Et donc encore une fois, euh, ce qui ressort, c'est qu'on a des effets négatifs des, des pratiques agricoles, notamment insecticides et fertilisations, mais on retrouve encore une fois quelques effets positifs. Et enfin en été, le paysage a encore une fois une, une influence positive et euh, encore une fois on retrouve les herbicides et les insecticides ainsi que la taille de la parcelle qui ont des influences négatives et euh, quelques influences positives du travail du sol, de la fertilisation et de la la fréquence des sols nus, et d'ailleurs ces, ces résultats-là peuvent être étonnants, mais en réalité, une fois qu'on a regardé un peu plus précisément les données, et euh, ces influences s'expliquent par le fait que les variables, par exemple fertilisation ou fongicide, ce sont des variables qui, qui ont euh, des distributions assez euh, bimodèles, vu que beaucoup d'agriculteurs n'en mettent pas du tout, et ensuite quelques-uns quelques en mettent, donc euh, la répartition n'est pas très, très étalée, et ça explique le fait qu'il suffise d'un point ou deux pour que, pour que ça, ça change le, le, le sens de, de l'influence, qu'elle devienne positive ou négative. Ensuite, pour ce qui est des modèles où j'utilisais les, les, les niveaux de services à l'année N, en tentant de les expliquer avec les pratiques agricoles et le paysage enfin les pratiques dynamiques dans le paysage de l'année N-1 on voit que cette fois-ci, le paysage a une influence globalement négative, et que surtout, on constate que la proportion des cultures hautes dans le paysage... Pardon, la, la proportion de cultures hautes présente à l'année N... Non. La proportion de culture haute dans le paysage de l'année précédente a une influence négative et donc c'est assez étonnant parce que habituellement c'est le contraire qui est observé et habituellement c'est plutôt, des, plutôt donc un effet concentration de la ressource qui fait que les, les auxiliaires présents dans, les, dans le paysage de l'année N-1 vont venir se concentrer dans, dans la, la, la parcelle l'année suivante et donc augmenter le service, c'est voilà, pour ça que ce résultat est assez étonnant. Et on voit que les, les pratiques des années précédentes continuent à influencer les services l'année suivante, puisqu'on voit des, des effets négatifs ici, notamment des herbicides et du travail du sol. Et pour terminer, les modèles justement où on utilise les services mesurés en 2017 et qu'on tente d'expliquer avec le cumul des pratiques font ressortir le fait que l'historique des herbicides et des insecticides donc euh, le cumul sur 4 ans de l'utilisation des doses euh, d'insecticides et d'herbicides continue à influencer euh, les services écosystémiques euh, mesurés euh, 4 ans plus tard. Donc. Et donc euh, voilà, continue euh, à influencer négativement ce, ces services-là, ce, euh, ce qui prouve qu'il y a une, réman une rémanence de ces produits. Et on, on a une variable qui ressortait également, c'est euh, le Shannon le, le des cultures dans le paysage sur les 4 ans. Qui, est donc, sur 4 ans, a une influence positive. Pour terminer, un mot sur l'influence des pratiques sur le, et de, du paysage sur le service de pollinisation. Je n'ai pas pu beaucoup l'exploiter lors de mon stage, à cause de. Il y, avait un, il y a un gros manque de données parce que les, les manips ne se sont pas toujours bien passés. Donc, au final, je n'ai pas pu réaliser de modèle multivarié sur, sur ce potentiel-là. Et euh, les... j'ai réalisé juste uniquement de l'univarié, ce qui ressort c'est un effet positif, significatif de la proportion d'habitats semi-naturels sur le service de pollinisation. Et euh, c'est un, un résultat qui est largement conforté par la littérature, euh, vu que tout comme la, le biocontrôle, les habitats semi-naturels apportent des ressources supplémentaires aux pollinisateurs. Donc pour conclure, on a pu constater que les services potentiels de contrôle biologique étaient très variables dans le temps, et qu'une des sources importantes de cette variabilité, c'était la dynamique spatio-temporelle de la mosaïque des cultures, puisque parallèlement à ça, les éléments fixes du paysage sont relativement donc, fixes, comme l'on l'indique, et qu'on a pu observer que les services de biocontrôle mesurés grâce aux différentes croix, sont en synergie, donc ça pourrait faciliter une prise de décision pour le choix de pratiques agricoles et de gestion du paysage qui pourrait aller dans le même sens, puisque ça, influen ça, ça influencerait de la même manière ces services-là. Les éléments fixes du paysage influencent bien les services de contrôle biologique et de pollinisation, mais cette influence varie donc au cours de l'année, elle peut donc être négative au départ puis devenir positive. Les pratiques agricoles intensives ont bel et bien un effet négatif sur cette biodiversité, non seulement au cours de la même année, donc à court terme, mais également à long terme. Et donc et leur cumul leur continue, continue à avoir une influence. Voilà, donc l'historique des, des, des pratiques continue à avoir cette influence négative sur les services. Voilà, je vous remercie pour votre attention.